C'est donc le temps de la période des questions. Député de Prince Edward Hastings. Merci, M. le Président. Bonjour. Mes questions s'adressent au ministre de l'Énergie. La garantie aux gens établit le plan des conservateurs pour l'électricité en Ontario. Sous la première ministre Wynne et les libéraux, nous savons que les taux tarif d'électricité ont triplé, que les familles paient 1 000 de plus par année que lorsque les libéraux ont été élus en 2003. La garantie aux gens est un plan pour remettre sur la bonne route l'électricité. Ça donne 12 de plus de réduction sur la facture. Ça signifie qu'on épargnera en vie en moyenne 173 dollars sur leur facture, sur la facture à chaque mois. Est-ce que c'est un plan qui peut être appuyé par les libéraux? Le ministre de l'Énergie, il est clair que les conservateurs et leurs chefs ne peuvent être… qu'on euh, ne peut avoir confiance en eux. Ils décident de dire n'importe quoi après des mois à essayer de nier que notre réduction de 25 pour les familles et un demi-million qui, qui aidera plutôt un demi-million d'entreprises. Leur plan est donc copié sur le nôtre. On réduira… Les tarifs, euh, de façon téméraire, ici, les preuves sont dans les détails de leur plan. 12 milliards de dollars en compression budgétaire, 6 milliards de dollars à l'échelle de la fonction publique. Et, monsieur le Président, il y a des programmes qui coûteront aux contribuables afin de s'assurer que leur trou fiscal continue de se creuser. Plus de versions libérales. On espère que les, leurs versions collent, mais ce n'est pas le cas. Voici ce qu'on veut que vous, que vous considériez. La première ministre Winnie et les libéraux ont accepté 1,3 million de dollars en dons d'entreprises de, qui ont reçu les plus grands contrats en énergie pour de l'énergie dont on n'a même pas besoin en Ontario. Ces contrats de cercle fermé ont coûté aux familles 9,2 milliards de dollars. Voilà la plus grande raison pour laquelle nos factures d'électricité montent en flèche. Et ensuite, pour empirer la situation, les libéraux de Wynne ont vendu à Joe One. C'était une vente à tout prix pour récompenser son cercle fermé, son cercle fermé et les gens qui les appuient. C'est la raison pour laquelle ce gouvernement ne peut être qu'on ne peut faire confiance à ce gouvernement après 14 ans au pouvoir. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'aide pas les familles qui ont de la difficulté à payer leurs factures d'électricité? Le ministre. Monsieur le Président, ça vous porte à vous poser la question qui défend les familles La réponse est simple c'est ce côté de la Chambre. On a apporté 25 de réduction sur les factures des familles, mais ici il faut poser la question sous leur plan, les tarifs augmenteront. Regardons, par exemple, leur taxe sur le carbone. La vérité, c'est que sous leur taxe sur le carbone, vous allez payer plus et obtenir moins. Les experts indépendants de ou confirment, je le confirme et montre que leur taxe sur le carbone augmentera la facture de 1 200 des, des, des familles. Le National Post euh, prétend que c'est un jeu de coquilles euh, et que l'on paiera une augmentation de 81 dans, avec la taxe sur l'essence. Lorsqu'on parle de l'énergie, c'est ce gouvernement qui dépose, qui a apporté des réductions sérieuses pour les familles à l'échelle de la province complémentaire final. Monsieur le Président, je peux comprendre pourquoi le ministre préfère parler de plafonnement et d'échange que d'énergie, parce qu'au cours des 13 dernières années, leur bilan est répugnant en ce qui a trait à ce secteur. Notre plan, au contraire de celui du libéral, de, des libérales, n'est pas un jeu d'emprunt. On ne va pas dépenser des milliards de dollars en intérêts simplement pour euh, être euh, élu à la prochaine élection. La garantie aux gens offre... Euh, Vraiment un soulagement pour les familles de l'Ontario de sur leurs factures, 12 sur les factures et la garantie aux gens. On croit que les familles ontariennes le méritent, après avoir payé les taux qui montent en flèche le plus rapidement en Amérique du Nord grâce à ce gouvernement. Est-ce que les libéraux ne réalisent pas que les Ontariens et Ontariennes méritent une, une aide à long terme? Réponse. Le ministre, la seule, la seule garantie du Parti conservateur, c'est que les tarifs augmenteront. En fait, ils ne parlent même pas de notre plan de, 25 pour, de diminution de 25 Ils ont voté contre ce plan. Ils en parlent constamment, mais il n'y a absolument rien qui nous aidera à, à aider les familles. Étant donné l'écart qui existe dans leur plan, on sait que des compressions à l'échelle de la fonction publique se produiront. C'est la même chose qui s'est passé sous le gouvernement euh, Harris. On s'est dépensé. On sait qu'ils vont arrêter de penser sur les logements abordables et les services. Mais quoi d'autre? Ils vont peut-être aussi euh, annuler le POSPH, la livraison de l'électricité, le transport de l'électricité pour les Premières Nations. Arrêtez la pendule, l'intervention du président. All de tous les front, côtés, les trois parties ont indiqué qu'elles qu ne all peuvent they? se contrôler. On passe donc aux avertissements. On passe aux avertissements. Nouvelle question. Nouvelle question. Député de Prince Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Nous, ass... Nous allons réessayer avec le ministre de l'énergie. La garantie aux gens établit une diminution de 12 des factures d'électricité des familles, mais on ne s'arrête pas ici. Nous allons aussi contrôler les salaires euh, de PDG tels que celui du PDG d'Edjo One. On sait que les libéraux ne le feront pas parce que ce sont eux qui ont signé les contrats, en fait. Un, un contrat de 4 millions de dollars en salaire pour le PDG d'Edjo One. Les conservateurs vont rapporter le contrôle sur ce salaire de 4 millions de dollars. Est-ce que les libéraux continueront à donner des millions de dollars en contrat en salaire, alors que les Ontariens ne peuvent se le permettre. Le ministre de l'Énergie, nous continuerons à agir pour la population de l'Ontario et nous assurons que l'électricité soit le plus propre possible et fiable possible. Au contraire de l'opposition qui a un plan de déchirer les contrats, déchirer des contrats qui sont signés. Vous savez quoi, Monsieur le Président, en fin de compte... Ça crée vraiment une république de bananes en Ontario. Pensez à ce que vous faites. Intervention du président. Député de timmins james vous êtes averti. Député d'Oxford, vous êtes averti. Vous est terminé. So, Speaker, Monsieur le président, encore une fois, il faut se poser la question. Où seront le faites les compressions 570 millions de dollars pour les réparations de, de logements, ce qu'ils vont arrêter le programme d'aide pour payer les tarifs d'électricité qui aide des milliers de personnes à l'échelle de la province, tout particulièrement dans les régions rurales et du Nord. Complémentaire. Monsieur le Président, les députés libéraux continuent d'inventer des histoires. Intervention du Président. Inacceptable. Retirez vos propos. Je retire mes propos. Continuez. Monsieur le Président, ils inventent alors qu'ils vont de l'avant. La, Vous savez, ils continuent à aller de l'avant. Le, le député retire ses propos s'il le fait encore, je vais passer à autre chose, une autre question. Je retire mes propos. 4,5... Intervention du Président. Je n'accepte pas que l'on remette en question... Mes décisions, que ça ne se reproduise plus. Continuez. Merci, le Président. 4,5 millions de dollars en salaire, voilà l'héritage de ce gouvernement libéral en Ontario. Ce sont eux la... Ce, ils font partie d'une des raisons pour lesquelles l'Ontario fait face à des tarifs d'électricité qui sont astronomiques. On a besoin d'aide à long terme plutôt que de leur programme d'emprunt qui est complètement cynique. Le ministre, on a vu une réduction de 25 sur les factures au cours des derniers mois et les conservateurs ont voté contre. On veut savoir comment on aide les familles. Ce sont des épargnes significatives pour ces dernières. Mais on se pose aussi la question, comment est-ce qu'on expliquera le 12 milliards de dollars en compression ou le 1 200 dollars que les familles verront en tarifs par année grâce à leur plafonnement et échange? Et c'est beaucoup plus que toute autre compression pro proposée. Au contraire de notre plafonnement et échange sur la pollution des gaz à effet de serre aux entreprises, leur taxe sur le carbone n'assure absolument pas la réduction des émissions. Et vous savez quoi? On cache aussi le fait qu'il y a 6 milliards de dollars en projet verts qui aident à combattre l'action en matière de changement climatique. Et vous savez, l'environnement et l'énergie fonctionnent main dans la main, complémentaire final. Encore une fois, je parle d'électricité, de tarifs d'électricité en Ontario, le ministre ne comprend pas, il ne veut pas parler, il veut parler d'autres choses, veut... on ne veut pas parler de plafonnement et échange. Il y aura des centaines de millions de dollars... qui seront envoyés en Californie, qui seront envoyés au Québec, alors qu'on devrait garder l'argent ici pour offrir un peu d'aide ici dans cette province. Les documents internes du gouvernement ont confirmé que si les libéraux sont réélus, les tarifs d'électricité augmenteront encore une fois en flèche en Ontario. On ne peut leur faire confiance. Voilà la raison pour laquelle la garantie aux gens est un plan qui offrira une aide à long terme la question est simple ce matin, pourquoi est-ce que le gouvernement n'appuie pas l'aide à long terme pour les tarifs d'électricité en Ontario? Le ministre, je remercie le, mi le Président, vous savez, nous avons offert cette aide, mais les conservateurs ont voté contre. On veut s'assurer que la population ait un peu d'aide et vous savez quoi? Le plan des, des conservateurs est un magazine qui sera lu et ensuite recyclé. Vous savez quoi? On s'assure d'aider les Premières Nations. On s'assure d'aider ceux qui vivent dans les régions rurales ou éloignées. Nous savons que les détails dans le document des conservateurs parlent de 12 milliards de dollars en compression. Ça inclut 6 milliards de dollars. Euh, à l'échelle de, de compression non spécifiée, ça pourrait être des milliers d'enseignants de, qui seront, qui perdront leur emploi, des infirmières agréées. Voilà leur héritage de ce côté de la chambre. Notre héritage, c'est de construire, c'est de faire progresser notre province. troisième parti, merci. Ma question s'adresse à la vice ministre. Hier, j'ai demandé à celle-ci pourquoi. Les, euh, le programme de vente d'Adro One essaie de contourner et de faire installer des compteurs prépayés. Et le ministre répond que ce n'est pas le cas. Les entreprises et les familles ont de la difficulté à payer la facture d'électricité, n'ont plus les moyens de changer. Ils ont besoin d'une garantie que les compteurs prépayés ne viendront pas en Ontario. Est-ce que la vice-première ministre s'engagera-t-elle? À donner une tranquillité d'esprit à la population qu'il mérite et qu'il n'y aura aucune installation de compteurs prépayés en Ontario. Merci. ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. J'ai été très clair. Peut-être que la chef du troisième parti devrait peut-être enlever ses bouchons politiques. Les députés de Toronto Danforth ont participé à un entretien à la radio. Hydro One a toujours été clair que rien ne sera forcé sur les clients. Si on va de l'avant avec cette technologie, nous devrons... Intervention du Président, député de York, Falls, vous êtes averti. Veuillez conclure. C'est à la discrétion du consommateur. Rappelons au troisième parti, une fois de plus, que toute technologie utilisée quand les entreprises doit respecter la loi de débranchement ou de déconnexion pendant l'hiver. Complémentaire. Monsieur le Président, la clarté que les gens veulent, une, une interdiction d'installation de compteurs prépayés, c'est la vérité. C'est la clarté qu'ils exigent que l'eau a refusée. Au parce que l'OEE protège les consommateurs d'électricité. Je voudrais rappeler aux libéraux, au ministre, en particulier, que la protection des consommateurs d'électricité, c'est la responsabilité de ce gouvernement. Intervention du président. Député de trinité spadana vous êtes averti. Veuillez conclure. Je voudrais rappeler au gouvernement, ce gouvernement libéral, au ministre en particulier, que la protection des consommateurs d'électricité, c'est la responsabilité et le travail du gouvernement et non pas de l'eau. quand est ce que le gouvernement fera son travail, défendre la population de l'Ontario et interdire de manière absolue l'installation de compteurs prépayés dans la province de l'Ontario. Intervention du président, veuillez vous asseoir. Merci, ministre. C'est ce gouvernement qui protège avec un plan d'abordabilité pour aider les consommateurs d'électricité. Et le parti a voté contre. Nous avons un plan qui aide les Premières Nations qui vivent dans les réserves pour éliminer les frais de transport. Ils ont voté contre. Nous avons un plan qui augmente le programme d'appui qui aide les personnes à faible revenu. Et le parti a voté contre. L'OAO a un mandat pour s'assurer qu'il protège les consommateurs d'électricité et ce gouvernement qui l'a fait en outre, ils ont voté contre tout ce qu'on a fait pour protéger les consommateurs d'électricité. Et au bout du compte, l'OAO revoit les demandes et il n'y a aucune, aucun compteur prépayé. Ce n'est même pas évalué à ce moment-ci. C'est sous-examen. Au bout du compte, Andrew One a dit que ce serait un... Un programme d'options, si, si, le Cachem, pardon, complémentaire final, et eh bien, ce gouvernement libéral est très à l'aise pour laisser le sort des entreprises, des Ontario, de laisser le sort des Ontariens à, à, à one et nous savons très bien qu'ils n'ont pas l'intérêt à cœur de, les, de la population. Ils ont investi dans des entreprises de centrales au lieu dans notre réseau. Maintenant, il veut contourner l'interdiction des déconnexions en hiver. Quand est-ce que ce gouvernement libéral admettra-t-il que la privatisation et cette expérience a été un échec? Défendez les familles et les entreprises de l'Ontario et corrigez le, les erreurs par le passé, par les libéraux et les conservateurs et de ramener... Hydro One dans les mains du public. Merci. Une fois de plus, la, la loi décrit qu'il ne peut y avoir aucune déconnexion pendant l'hiver. Et cette idée proposée selon la demande d'Hydro One ne pourrait pas contourner la loi. Ce ne sera pas possible. Ça a été dit par Hydro One à la radio. Et le député de Toronto-Danford participait à cette entrevue. Ils savent, LCB, qu'ils ne peuvent pas contourner la loi. Lorsqu'on pense au programme de compteurs prépayés, c'est sous examen par l'OEO. Si, et lorsque l'OEO prend une décision, et ils ont une histoire de défense des consommateurs d'électricité. Et ils ont toujours diminué les demandes d'augmentation. Ils ont à cœur la protection des consommateurs d'électricité. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma prochaine question s'adresse à la vice-première, mais les libéraux et les conservateurs aiment privatiser. Ils ont fait l'électricité. Maintenant, maintenant, ils le font avec la, les soins de santé. Il y a 1 400 cliniques privées en Ontario maintenant. Et le projet de loi va ouvrir la porte à davantage de privatisation. Lorsqu'on sait, lorsqu'on voit aussi de, que la privatisation des soins de santé ne fonctionne pas pour l'ensemble de la population, nous avons un amendement qui va permettre d'interdire que toute nouvelle clinique ne sera pas à but lucratif. Si le gouvernement veut s'assurer qu'il n'y a pas de soins privés en Ontario, ils doivent adopter l'amendement en la comité. Est-ce que la vice-première ministre le fera-t-elle? ministre de la Santé et des soins de longue durée. Eh bien, je suis fier de la loi et nous allons l'analyser article par article en comité qui assure une mesure de redevabilité qui améliore la surveillance, la supervision, la redevance, la transparence de ces activités en santé à l'extérieur du milieu hospitalier. Les hôpitaux privés sont une catégorie parce qu'en 1931, il y avait une loi qui a été créée sur, la, sur les hôpitaux privés. L'intention, c'est d'abroger cette loi, d'y mettre fin. Une, nous avons, avant tout le gouvernement libéral, nous avons une loi orpheline sur les six grands hôpitaux. Ça sera une transition de ces hôpitaux privés dans un meilleur régime de transparence. On peut apprécier la situation complémentaire. Les Ontariens ne pensent pas que la santé doit dépendre sur l'argent qu'ils ont. Le PDG de l'Association des infirmières de l'Ontario nous sommes préoccupés par l'annexe 9, qui va lever l'interdiction des hôpitaux privés en Ontario. On s'y oppose. L'approbation, l'abrogation de cette loi et ainsi que de la loi sur les hôpitaux. Et on demande la, le retrait de l'annexe 9. Nous avons un amendement qui fera les choses. Retirer l'annexe 9 entièrement pour s'assurer qu'aucune qu'aucun hôpital privé n'ouvrira en Ontario. Et le gouvernement libéral va t elle agir et adopter la motion ou l'amendement au comité pour que les familles puissent vivre, dormir l'esprit tranquille pour qu'ils n'aient pas à payer de leur poche pour des services hospitaliers? Monsieur le Président, nous sommes engagés, nous, le gouvernement libéral, pour mettre fin. Aux hôpitaux privés. Il y a six hôpitaux orphelins et je Ces ne... hôpitaux, sans l'annexe, il n'y aurait pas de régime de redevance qui s'y applique. Ce que fait la loi et l'annexe 9 s'attaque aux lacunes et au manque de surveillance et de redevabilité. Je ne peux pas croire qu'elle laisse ces entités, sans redevance, sans transparence. Monsieur le Président, c'est un projet de loi si important qu'en outre qu'il y a une interdiction sur tout nouvel hôpital privé. On se d'un projet de loi de 100 ans pour avoir davantage de redevabilité complémentaire. C'est troublant que le ministre de la Santé dit que le PDG de l'Association des infirmières a tort. Je suis troublé. Normalement, ils sont généralement bien informés. Selon le syndicat des employés, c'est un projet de loi de privatisation. D'ajouter un levier privé, ce n'est pas seulement inacceptable, c'est dangereux. Et la privatisation des soins de santé expose les Ontariens à des risques menaçant leur bien être C'est dangereux. C'est la façon dont ce, euh, cette combine de privatisation. Le, le gouvernement n'a-t-il pas tiré des leçons des enseignements de la privatisation du réseau électrique? Pourquoi vous voulez forcer les familles d'Ontario à payer davantage? Nous sommes le contraire de ce parti. Nous allons mettre fin aux hôpitaux je voudrais féliciter la coalition des Ontariens. On a travaillé avec le service du contentieux pour s'assurer que nous sommes clairs et que tout gouvernement à l'avenir n'aura pas la capacité de créer des hôpitaux privés à moins de revenir en chambre et de modifier la loi. Nous voulons débarrasser la province d'hôpitaux privés, mais reconnaître qu'il y a ces hôpitaux qui sont protégés, qui ont été exemptés, qui dispensent des services. Cependant, il faut qu'ils aient sous un régime d'une plus grande transparence de la part du ministre de la Santé. Veuillez parler à cette coalition. Une fois le projet de loi adopté, ils seront satisfaits que notre intention est égal à la leur. Nouvelle question. Député de Leeds Granville, merci. Ma question s'adresse aux leaders parlementaires du gouvernement. Le niveau de débat au cours des derniers jours a été troublant et même gênant pour eux. Ils ont diminué. Ils ne donnent, ils ne parlent que des robots avec toutes ces inepties. On ne peut pas faire confiance à ce qu'ils disent. Rien qui sort de leur bouche n'a aucune fiabilité. Mais pense à l'histoire. Dans le citizen d'Ottawa, les libéraux se font les champions de la réalité. En fait, les libéraux empirent la situation. Nous avons des versions douteuses. On se rappelle lorsque le ministre de l'Énergie a dû s'exprimer parce que les services de recherche des libéraux ne pouvaient pas contrôler les faits. C'est l'équipe qui donne toutes les inepties à ce gouvernement que l'on entend. Ma question est la suivante. En tant que chef du gouvernement, merci. Les deux parlementaires du gouvernement, merci. Merci de la question du député d'en face. Je pense, lorsqu'on parle des coupes cachées dans leur magazine en papier glacé. Ce sont des faits. Lorsqu'on parle à la page 76 de leur magazine, sous papier glacé, il y a des coupes de 12 milliards de dollars. Et on demande aux conservateurs d'expliquer aux Ontariens quels services, quels programmes seront coupés. Ce n'est pas la perte de temps. Les Ontariens méritent de savoir quel service, quel programme les conservateurs et M. Brown couperont. Parce de ce côté de la Chambre, nous vous assurons, nous nous engageons. Intervention du Président. Je rappelle aux députés, à tous les députés, vous parlez d'eux en fonction de leur nom et de leur circonscription complémentaire de retour leader parlementaire. parlementaires. J'ai demandé, et finalement, les, euh, les recherchistes libéraux ne font pas de recherche, que nous, on trompe la loi, on enfreint la loi. Alors que les libéraux ont eu deux événements confus. Ils ont parlé le sexisme, ils ont fait la le, recherche et dans le son, a fait le résumé en demandant, est-ce qu'il y a un club de Tweed Et puis, il y avait un reporter. Je ne peux pas dire ce qu'il a dit parce ses noms parlementaire. Une fois que de, de retour, les leaders parlementaires du gouvernement, allez-vous contrôler ce qui s'est dit par le service de recherche des libéraux? Allez continuer de diminuer l'état du débat en cette Chambre. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Les deux parlementaires du gouvernement. 12 ,5 milliards 5 de coupes. C'est ce que les conservateurs et Patrick Brown, le député... De coupes profondes de 12,5 milliards. Voilà ce que feront les conservateurs et Patrick Brown à la population. Ce n'est pas acceptable, selon nous. Leur plan, en vertu de leur plan, les, les conservateurs paieront davantage et auront moins de services. 12 milliards de coupes de programmes et de services qui seront coupés. Des écoles sont davantage éco-énergétiques. Ils vont couper tous les programmes sur l'environnement pour qu'on puisse s'attaquer au changement climatique. Il y aura une taxe carbone qui va coûter davantage d'argent à la population. Ce n'est pas la garantie ou le certificat de garantie dont on a besoin des conservateurs. Ils doivent expliquer ce que sont les coupes de 12,5 milliards. Député de Toronto, Danford, ma question s'adresse à la vice-première ministre hier. Le chef de Grassy Narrow est venu à Toronto avec une demande toute simple. Le gouvernement libéral va-t-il euh, créer pardon, un centre de traitement du mercure pour que les personnes qui vont mourir et les personnes malades puissent être traitées sans être éloignées de leurs êtres chers? Ministre le des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, merci de la question. Je peux vous dire aujourd'hui. À partir de ce matin, il y a eu une réunion constructive avec M. Philipot, le grand chef Page, Purbisher, moi-même, et d'autres conseillers qui représentaient le gouvernement fédéral et les chefs de la province d'Ontario. Et je cite le ministre, M. Philipot, nous avons tourné la page sur ces enjeux, c'est-à-dire l'enjeu du mercure. Tout ça a été bien accueilli sous les applaudissements lors de la réunion de ce matin. Notre personnel technique continue à ce moment-ci la réunion et je peux vous dire que plus tard aujourd'hui, qu'il y aura de l'information qui émergera. Ça a été un enjeu productif et nous avons fait un excellent travail complémentaire. Merci, M. le Président. De retour à la vice-première ministre Jean le on ne peut plus attendre pour le retrait euh, du mercure du réseau hydrographique. Ils ne peuvent pas attendre d'avoir un centre de traitement déjà atteints du mercure. Pourquoi ne pas annoncer d'envoyer une équipe euh, et de faire le travail? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, merci. Comme je l'ai dit, nous avons eu une réunion très productive sur une série d'enjeux. Comme je l'ai dit plus tôt, concernant le nettoyage du réseau hydrographique, nous avons donné 5,3 millions pour la restauration du milieu aquatique. Et comment on doit faire cette restauration? Nous donnons également 85 millions de dollars pour les travaux en matière de réhabilitation. Une fois le travail terminé, nous sommes sérieux. Nous voulons régler la situation sur ce réseau hydrographique. On reconnaît qu'il faut faire davantage sur le, en matière de nettoyage. Nous avons eu une réunion ce matin sur d'autres enjeux et de l'information détaillée émergera plus tard aujourd'hui. C'était une excellente réunion. Nouvelle question, les députés d'Encaster Westbrook. Merci. Cette question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Nous savons que la maladie pulmonaire touche des millions d'Ontariens. Non seulement les 2,4 millions d'Ontariens touchés par une maladie respiratoire aiguë, mais les autres personnes qui méritent respirer facilement. Nous avons agi pour prévenir cette maladie. L'année dernière, nous avons marqué le dixième anniversaire de notre stratégie pour un Ontario sans fumée qui permet aux fumeurs d'arrêter de fumer, qui euh, protège les Ontariens de la fumée secondaire et vise à améliorer la santé des jeunes et des enfants. En, en résultat, le taux de tabagisme est passé de 20,9 à 17 de 4 c'est-à-dire une réduction de 480 000 personnes. Le ministre peut-il expliquer quelles mesures seront prises par notre gouvernement pour améliorer la santé pulmonaire des Ontariens? Le ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Merci au député de Lancaster, Dundas, Flamborough, Westbrook, de sa question. Si vous me permettez, je voudrais d'abord reconnaître le travail Qu'a réalisé le député euh, au niveau de la santé pulmonaire en Ontario. Nous pouvons tous euh, mieux respirer en raison de son travail. Et grâce à l'association pulmonaire, il a joué un rôle très important quant à la création du groupe de consultation de la santé pulmonaire qui comprendra des experts de la santé, des personnes ayant vécu des expériences, euh, euh, des militants et autres. Ce groupe fournira des recommandations à mon, à mon ministère quant à la prévention, le diagnostic des maladies pulmonaires et pour créer un plan d'action à cet effet. Grâce à cette collaboration, nous serons en mesure de nous occuper des millions d'antériennes qui sont atteints d'une maladie pulmonaire. Complémentaire. Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais... Je que je suis reconnaissant du fait que la députée de Cambridge a lancé cette initiative. Je sais que ce groupe créera un plan qui nous permettra de mettre en place une démarche coordonnée pour prévenir la maladie pulmonaire, pour améliorer les, ré les résultats des patients et pour réduire les dépenses au sein du reste de la santé. Nous comprenons que les personnes touchées par des maladies pulmonaires chroniques font face à de vrais enjeux à leur famille et ces patients méritent un plan pour qu'il y ait moins de personnes qui nous quittent en raison de cette maladie. Nous sommes confiants que le groupe réalisera ses objectifs en collaboration avec l'Association pulmonaire de l'Ontario. Le ministre de la Santé peut-il nous parler des, des autres efforts du gouvernement visant à promouvoir la santé pulmonaire en Ontario. Le ministre merci aux au députés de sa question. Cet été, en partenariat avec Action Cancer Ontario, nous avons lancé un programme pilote de dépistage pour des personnes étant à risque d'être atteintes des maladies pulmonaires. Nous organisons des, des, des dépistages pour des personnes à haut risque. Les lieux de, de, du projet de pilote sont situés à Ottawa, à Renfrew, à Horizon Santé Nord, à Sudbury et Lake Ridge Health, à Oshawa. Nous avons des programmes qui sont déjà en place qui euh, porte sur euh, l'asthme, euh, la MPOC et d'autres maladies respiratoires. Et grâce à Assurance Santé Plus, nous fournirons des pompes gratuites pour des enfants touchés par l'asthme à partir du 1er janvier. Grâce aux efforts des députés... Et grâce à notre partenariat avec l'association pulmonaire, nous serons en mesure de réaliser des objectifs importants au niveau de la santé pulmonaire. Nouvelle question la députée de népeen au ministre des Finances. Plus tôt cette semaine, Patrick Brown a annoncé un élément important de la garantie du peuple. Il a annoncé qu'un gouvernement conservateur créera un remboursement pour soins de garde pour 75 des dépenses relativement aux soins de garde, c'est-à-dire $750 par enfant. C'est un vrai changement, un vrai changement qui rendrait la vie abordable pour les familles ontariennes. Le ministre peut-il nous expliquer pourquoi il ne soutient pas un allègement pour les familles ontariennes? Le député de Toboko Nord vous est averti. Veuillez terminer. Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. J'apprécie la question. Nous voulons tous un allègement pour les familles ontariennes. La députée d'en face et son parti ne le font pas. Leur plan n'a aucun bon sens et c'est selon euh, leurs propres experts. Selon les détails de leur plan, il y aura des compressions à la hauteur de 12 milliards de dollars. Dans quels services seront coupés Quels euh, hôpitaux seront fermés Il y avait un autre plan à cinq volets, celui de Mike Harris. Et quel en était le résultat D'après moi, son plan... Il a dit que son plan à cinq volets ne toucherait pas l'éducation. Il, il a dit qu'il n'allait pas fermer les, les hôpitaux. Il en a fermé des, des euh, douzaines. Et finalement, le réseau était dans une situation très difficile. Où seront euh, vos compressions Arrêtez la pendule. J'aimerais que les députés emploient le, les noms de circonscription ou les titres des ministres. Je vous demande de l'appeler votre chef. Nous allons mettre un terme à un ministre qui... a euh, Éliminer des centaines de milliers d'emplois du secteur manufacturé. Nous allons licencier un ministre de la Santé qui permet aux patients de se faire traiter dans les corridors. Nous allons couper une euh, vice-première ministre qui a permis la grève la plus longue dans l'histoire de la province. Nous allons licencier une présidente du Conseil du Trésor qui est en conflit avec la vérificatrice générale. Nous licencierons une ministre des Transports Démarrer la pendule. D'abord, lorsque je suis debout, vous vous asseyez. Deuxièmement, le ministre de l'Agriculture vous est averti. Merci. Le ministre des Finances. Il me semble. Que ce parti effectuera les compressions suivantes au programme qui prévoit les droits de scola scolarité gratuits. Ce parti euh, mettra un terme à l'assurance santé plus. Il y aura une compression de 20 milliards de dollars dans les hôpitaux, 190 milliards de dollars au cours des 10 ans à venir euh, au sein du rése réseau routier. Selon le National Post, ce n'est qu'un bon pour. La classe moyenne. Il y aura une, une augmentation de 81 de l'impôt sur le carburant. Et ce parti affichera un déficit. Il ne peut pas même équilibrer ses comptes. C'est tout à fait irresponsable au niveau financier. C'est un déficit social et un déficit fiscal. Veux vous asseoir. Nouvelle question, le député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. À la première ministre suppléante, en déposant le projet de loi 166, le gouvernement a dit au public qu'il voulait protéger les amateurs des événements sportifs et de spectacles. Le gouvernement pourrait les aider en divulguant le nombre de billets vendus au public et le nombre qui sont donnés ou vendus à des prix plus élevés. Si les consommateurs avaient accès à ces renseignements, ils sauraient ils plutôt lorsqu'il y a des pratiques abusives. Au cours des débats en matière de ce projet de loi, le procureur général a dit que 99 de la population soutenait les exigences améliorées en matière de transparence, mais il s'est avéré que les libéraux ont éliminé cet élément de leur propre projet de loi. La Première ministre suppléante peut-elle dire aux ontariens qui ont demandé à la Première ministre de ne pas abandonner les consommateurs et qui veulent tout simplement acheter des billets au spectacle. Le procureur général, je remercie le député d'avoir posé une question très importante. Nous avons déposé une mesure législative qui est en cours d'étude qui, qui fera en sorte que nous accordons priorité aux amateurs sportifs. Les ontariennes nous ont dit de manière très claire Qu'ils veulent pouvoir accéder aux billets de manière abordable. C'est pour ça que les propositions devant cette Chambre interdiraient les robots de vente et donc les consommateurs ne seront pas obligés de, de vendre des billets achetés par des robots. Et nous mettrons un terme à l'incitative financière entourant les robots en mettant en place un plafond de 50 Quant à la revente de billets. Donc, les antériennes auront un accès abordable à des billets. Il y a des mesures d'application et de transparence tout à fait excellentes. Complémentaire. À, à la première ministre suppléante, plutôt. Il y a eu de nombreuses plaintes sans lesquelles très peu de billets sont vendus au prix nominal. C'est-à-dire lorsque les parents économisent suffisamment d'argent pour acheter des billets pour leurs enfants ils n'ont pas l'occasion de les acheter à un prix abordable. Ils sont obligés de, choisir, de, de payer des, des prix tout à fait gonflés. Selon le gouvernement libéral, il s'est engagé à promouvoir la transparence et la protection des consommateurs qui veulent assister à des événements sportifs ou à des spectacles. Si c'est le cas, pourquoi est-ce que les libéraux se reculent Quant à cette question de protection des consommateurs, pourquoi est-ce que le gouvernement ignore les personnes qui veulent tout simplement donner des billets de, de concerts, de spectacles ou de sportifs à leurs enfants? Le procureur général, c'est excellent que le député d'en face s'intéresse à cette question. Nous avons fait preuve de leadership. La transparence est un élément très important. Cette mesure législative fera en sorte que les amateurs comprennent le vrai prix des billets. Nous avons consulté plusieurs artistes. Nous voulons éviter des effets pervers. L'amendement proposé s'attaque à ces préoccupations. Nous voulons avoir une excellente culture des arts à l'échelle de la province, non pas uniquement à Toronto. Une préoccupation légitime qui a été soulevée, c'est que certaines exigences proposées pourraient entraîner l'absence des artistes des petits de, des, des lieux moins importants, par exemple Kingston. Nous aimerions qu'il y ait de la promotion des arts partout à l'échelle de la province. Et nous aimerions que ces grands spectacles se produisent à l'échelle de la province. Nouvelle question la députée de Berry. Merci au ministre du Logement et responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. Notre gouvernement effectue un projet pilote de 20 millions de dollars dans 22 collectivités visant à améliorer les options en matière de logement abordable pour les survivants des violences familiales et pour leurs familles. Ce programme offre aux familles la capacité de choisir où elles vivent parce que la subvention n'est pas reliée à un logement particulier. Ce projet pilote de deux ans a été lancé en septembre 2016 dans 22 régions de la province. Ce programme a permis aux survivants de trouver la stabilité et un logement. Le ministre pourrait-il nous mettre à jour quant à l'annonce qu'il a faite hier? Le ministre au logement. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la députée de Baird de sa question. Et je le remercie aussi de ses efforts relativement aux ontariens vulnérables. Nous, nous faisons un travail important pour permettre aux survivants de s'échapper à la violence. Hier, j'étais heureux d'annoncer qu'à la suite de ce projet pilote, nous élargissons la prestation pour un logement abordable à l'échelle de la province. Nous inclurons les victimes aussi de la traite de personnes. J'étais heureux d'annoncer que ces survivants de la traite de personnes recevront un accès prioritaire au logement social, comme c'est le cas pour les survivants de la violence familiale. Nous nous sommes engagés à améliorer ce programme et le rendre plus inclusif. Ce programme offre 30 millions de dollars au cours de trois ans pour soutenir 3 000 survivants et passera à 50 millions de dollars par an d'ici 2020. Le logement nécessaire sera fourni. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, au ministre du Logement et le ministre responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. Plus tôt cette année, le ministère du Logement a déposé son plan pour l'équité dans le secteur du logement, qui comprend 16 mesures visant à permettre aux ontariens de trouver un logement approprié et sécuritaire. Le plan permet aux ontariens de trouver des logements abordables, augmente l'offre, protège les, les locataires, et prévoit une stabilité au sein du secteur immobilier. Le ministre a fait une annonce ce matin quant à ce plan et il a parlé de ses efforts visant à encourager la construction des unités de logement. Le ministre pourrait-il nous mettre à jour quant à cette annonce? Merci, Monsieur le Président. J'étais très heureux d'annoncer un élément clé de notre plan pour l'équité dans le secteur du logement. Dans certains endroits de la province, il est très difficile de trouver un logement approprié et abordable, surtout pour les locataires. Les condominiums se construisent partout, mais il y a moins de logements à louer. J'étais heureux d'annoncer ce matin que l'Ontario s'attaque à cette situation en prévoyant des incitatifs pour la construction des logements de location. Nous encourageons les promoteurs euh, de, de, de faire ces projets de construction en leur offrant un remboursement des euh, frais d'aménagement. Nous nous efforçons à améliorer l'offre en matière de logement. Ceci s'ajoute aux autres initiatives du plan en matière de logement qui vise à créer davantage d'unités locatives et davantage de, de logements à l'échelle de la province. Nouvelle question, les députés de renfrew pembroke au procureur général. Une entité à Renfrew fait un excellent travail en aidant les victimes des activités criminelles. Mais, Monsieur le ministre, il y a un problème en raison des changements législatifs qui feront en sorte que leur charge, de hausse, euh, leur charge de travail plutôt soit augmentée de manière importante. Fera en sorte que cette entité ne sera pas en mesure de dispenser les services nécessaires à Renfrew et à l'échelle de la province. J'ai écrit une lettre au ministre par le passé, et j'ai précisé que sans augmentation de financement, les victimes des activités criminelles se trouvent en situation de risque. Le ministre s'engagera-t-il à financer ces programmes de manière adéquate selon son mandat? Le procureur général, je remercie le député de sa question. Il m'a déjà consulté quant à cette question. Je veux préciser, notre gouvernement, s'engage à aider les victimes de crimes qui sont dans le besoin. Depuis 2003, le ministère du procureur général a investi plus d'un milliard de dollars pour des services visant à soutenir ceux qui ont été touchés par des activités criminelles. Dans le cadre de la stratégie de notre gouvernement pour mettre un terme à la traite de personnes, nous investirons 1,93 milliard de dollars au cours de quatre ans pour élargir les soutiens à la disposition des victimes. Nous investissons également plus de 6 millions de dollars pour améliorer le programme d'aide aux victimes pour que nos partenaires puissent offrir des services améliorés et une meilleure coordination des cas pour les victimes de, de la traite de personnes. Et dans le cadre de le plan d'action en matière de violences à caractère sexuel, nous avons augmenté le financement pour des refuges de violences sexuelles. Encore une fois, au ministre. Merci beaucoup. Il a parlé de beaucoup de chiffres, mais les victimes des activités criminelles n'ont pas été servies. Le ministre sait que la formule de financement est incohérente, cet élément n'est compliqué. Les services aux victimes sont des services offerts par des bénévoles, mais sans financement les services ne peuvent pas être dépensés. Il y a de plus en plus de cas et ces entités font face aux effets pervers du projet de loi 148 Monsieur le ministre, le ministre fera-t-il en sorte que les services aux victimes du comté Renfrew aura, auront plutôt les financements nécessaires dont les victimes des activités criminelles ont besoin? Le ministre, nous comprenons le travail important que font les services aux victimes au comté Renfrew. Grand nombre de ces groupes nous ont demandé de créer les programmes que nous avons déjà créés et donc nous faisons en sorte qu'il y ait un financement approprié pour ces services. Nous faisons du travail aussi avec les victimes autochtones. Il y a du travail en cours concernant la violence genrée et il y aura davantage de soutien à la disposition des victimes. Je voudrais souligner le fait que les députés devraient faire preuve de prudence parce que selon sa garantie du peuple il y aura une compression de 12 milliards de dollars aux services essentiels. Donc, mettra-t-il un terme aux services aux victimes en raison de sa garantie du peuple? J'espère que ce ne sera pas le cas parce que ça sera au détriment de ces groupes. Nouvelle question, la députée de Kitchener-Waterloo. Merci, M. le Président. La question est à la vice-première ministre. Les paramédicaux, les ambulanciers paramédicaux ont de la difficulté avec les délais. Dans les hôpitaux, les ambulanciers sont... Euh, sont affectés à l'hôpital alors qu'ils s'attendent des transferts. Maintenant, on a vu une augmentation du code jaune où il y a moins d'ambulanciers sur la route et des codes rouges où il n'y en a pas d'ambulanciers sur la route. Aucun. Les ambulanciers sont essentiels à notre, nos services de système de soins de santé et il fait en sorte que les gens perdent accès aux soins qu'ils ont de besoin. Ça ne devrait pas prendre un décès tel que celui à Hamilton pour que le gouvernement prenne en sérieux cet enjeu. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour s'assurer qu'il n'y a plus de code rouge dans la région de Waterloo? Ministre de la santé et des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je sais que les trois hôpitaux de la ville de Waterloo participent dans le programme des infirmiers et infirmières que le ministère a initié pendant plusieurs années et qui permet d'avoir plus de ressources aux salles d'urgence avec le soutien aux infirmiers et infirmières pour qu'ils puissent aider aux autres défis qui peuvent avoir lieu dans les hôpitaux partout dans la province. Donc, Monsieur le Président... C'est important que les Ontariens comprennent parce que c'est un financement essentiel. 100 de ce financement va aider la délocalisation. C'est financé par le... Euh, la Ville on finance ces services par le biais de la Ville, la municipalité de Waterloo, mais je vais parler un peu plus au niveau du rendement de ces hôpitaux dans la complémentaire. Complémentaire, Les temps d'attente se sont améliorés à Waterloo, mais les appels prennent plus de temps parce qu'il y a de plus de grands délais des hôpitaux. Le nombre de jours d'ambulances qui ont été perdus à la suite, c'est de 167 comparé en octobre 2016. Les services paramédicaux ont demandé au gouvernement de permettre plus de services pour les infirmières qui sont affectées à une autre tâche. Le programme n'a pas pu répondre à la demande avec le nombre croissant de personnes qui se présentent à l'urgence. En fait, ça, ça s'est diminué. Les Ontariens ont méritent un meilleur système qui doit. Euh, être réduits suite à aux différentes crises qui se, euh, surviennent. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour répondre à cette crise? Le financement pour les infirmières a augmenté de euh, 64 pour le financement depuis 2011 et 2012, durant les cinq dernières années. C'est important que les trois hôpitaux dans la ville de Waterloo ont le plus grand flux de patients et un plus grand nombre qui ont recours aux ambulances et ça fait en sorte que les temps sont plus longs. Et les normes, l'hôpital de Grand River. Sont 12e et 17e, respectivement, comparé à 123 hôpitaux et salles d'urgence. Donc, je voudrais féliciter les hôpitaux dans la ville de Waterloo parce que ils ont un rendement excessivement très bon. Député d'Ottawa-Vanier. Dans ma question est pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle. As a former dean, I know how important... En étant une enseignante, je comprends euh, l'importance de l'éducation postsecondaire, mais je comprends aussi les barrières euh, auxquelles ils font face lorsqu'ils tentent d'avoir accès à l'éducation postsecondaire. Je sais que le ministre croit fermement que la décision d'obtenir un diplôme post-secondaire devrait être selon la capacité d'apprendre des étudiants, non pas leur capacité de payer. Abordable, c'est important pour les étudiants, mais c'est aussi important pour notre économie. Avec la nouvelle économie, nous savons que 7 sur 10 nouveaux emplois vont exiger une éducation postsecondaire, donc l'accès à l'éducation postsecondaire de qualité. C'est très important pour l'économie ainsi qu'aux étudiants. Est-ce que la ministre pourrait expliquer ce qu'est-ce qu'elle fait pour, euh, en ce qui concerne ce problème la ministre de l'Éducation postsecondaire et du développement des compétences, je voudrais remercier la députée au sujet de sa passion en ce qui concerne l'éducation postsecondaire, la transformation de, du système de prêts et bourses a été un grand succès. Il y a 50 000 plus d'étudiants qui ont fait une demande cette année comparée à l'année dernière. Plus de 200 000 étudiants dans cette province reçoivent de la et gratuité scolaire et un autre tiers reçoit de l'aide avec leurs frais de scolarité. C'est incroyable. Presque tous les étudiants qui reçoivent l'aide grâce aux prêts et aux bourses reçoivent de l'aide qu'ils n'auront pas à repayer. Nous nous assurons que tous les étudiants dans cette province ont la capacité d'apprendre parce que notre économie dépend sur ce fait. Comme la députée l mentionné, l'a mentionné, l'économie de l'avenir dépend sur une main-d'œuvre compétente et bien éduquée. Et on fait tout ce qui est essentiel. Et puis, je voudrais aussi la remercier pour cette grande héritage de la transformation de, du programme de prêt-bourses et ce que cela signifie pour notre province. J'ai eu une réunion avec l'Alliance des étudiants de premier cycle, et je sais que c'est non seulement les frais de scolarité ce qui sont importants pour eux, mais il y a d'autres coûts auxquels ils doivent payer. Ce n'est pas le seul coût. Une des préoccupations, c'est le prix des guides, le, des manuels, c'est important pour eux de, de se les procurer, mais c'est souvent un prix qui est très élevé et on doit aussi prendre en compte ces coûts. Donc, est-ce que la ministre peut nous expliquer qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour augmenter l'égalité et les occasions, l'égalité des chances en Ontario parce qu'on veut aider les étudiants avec leurs coûts qui ne sont pas liés aux frais de scolarité? Euh, merci. Je, voudrais, euh, je suis ravi de parler de eCampus Ontario et euh, j'invite tout le monde à aller en ligne sur le site eCampus Ontario. 227 manuels sont disponibles non seulement aux étudiants, mais à tout le monde, le, le grand public. De, 227 manuels, nous, on, on va augmenter ce chiffre et on va investir un autre million de dollars pour qu'on puisse ajouter d'autres manuels de classe. Ça veut dire de grandes économies pour les euh, étudiants. Ça peut coûter des centaines de dollars chacun pour les étudiants. Donc, c'est des grandes économies. Et c'est plus facile d'avoir accès à ces ressources. Euh, nous euh, félicitons euh, OSA qui nous ont euh, mis de la pression pour euh, lancer cette initiative. Ils l'ont fait avec les frais de scolarité. Ils, fait, mais ils le font maintenant avec les manuels. Député de Chatham-Kent. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Plus tôt ce matin, on a entendu certains des noms des personnes qui ont perdu leur vie sur l'autoroute 4 C'est la question au ministre de, du Transport. La première ministre a euh, promis de créer une barrière médiane, une barrière. Euh, en, en, béton, Mais ensuite, la Première ministre et le ministre ont a, a a commencé à parler de câbles, d'autres tensions. Ce n'est pas une bonne chose pour les véhicules, les automobiles et les motocyclistes parce que ça peut entraîner la décapitation des gens. L'hiver s'en vient et ce tronçon est très dangereux dans ma circonscription de Chatham, Kent et Essex. Les grands véhicules, les poids lourds, vont inévitablement devoir euh, traverser le le terre-plein médian et les gens dans ma circonscription exigent une barrière en béton et n'ont pas fait de câbles d'eau de tension. Donc, la question est… Et nous allons avoir une consultation publique dans ma circonscription et la question au ministre est à savoir s'il va y être. Merci, M. le Président. Je remercie les députés de Chatham-Kent-Essex de la question. Nous avons eu l'occasion de parler de cet enjeu ici, dans cette assemblée, lors de la période de questions. On a aussi eu l'occasion de parler de cet enjeu en personne, et il a pu assurer toutes les dispositions pour que certains de ses commettants puissent venir ici et parler de cet enjeu avec moi, et je reconnais cette question encore une fois, et tous ses efforts, sa passion. Il y a une consultation publique dans sa circonscription demain soir, je crois. Et je, je, comme je l'ai mentionné, il y aura des gens du ministère qui seront à cette consultation publique demain soir. Et je voudrais aussi rassurer le, le député et ses commettants que je prends très au sérieux la sécurité routière. C'est pour cette raison qu'on a adopté des lois sur cet enjeu et c'est aussi pour cette raison qu'on continue d'avoir un dialogue et qu'on continue de travailler avec le, sa circonscription, avec les gens du ministère et d'aller de continuer de faire l'évaluation de ce tronçon sur la 401. Complémentaire, c'était tout. Complémentaire. Désolé. C'était tellement silencieux que j'ai décidé de continuer la période de questions. Ministre, rappel au règlement. Merci, M. le Président. Rappel au règlement, peut-être que je me suis trompé lorsque j'ai répondu à la question du député de Berry. On va augmenter les le 15 millions de dollars d'ici 2020. Le, euh, la prestation pour les logements... Euh, abordable. Ma réponse euh, du député de Nepessing, euh, Renfrew, j'ai mentionné Lanark et je voulais dire Renfrew lorsque j'ai répondu. La motion du gouvernement 43, nous passons maintenant à la mise aux voix en ce qui concerne la mise en œuvre euh, du, euh, des mesures budgétaires et ainsi que d'autres euh, lois. convoquer les membres, ce sera une sonnerie de cinq minutes. En novembre 28 novembre 2017, Mme Lalonde a proposé la motion numéro 43 du gouvernement en ce qui concerne l'attribution du temps sur le projet de loi 177, une loi mettant en œuvre les mesures budgétaires et toute autre loi. Mr. Dalduca, Mr. Sandals, Mr. Susan. Ms. Ms. Matthews, Mr. Hoskins, Mr. Hoskins, Mr. Shirelli, Mr. Shirelli, Mr. Duguid, Mr. Duguid, McCharles, Mr. Charles, Mr. McMeekin, Mr. McMeekin Mr. Ticar, Mr. Takar, Mr. Cole, Mr. Cole, Mr. Bardonetti, Mr. Mr. Delaney, Mr. Delaney Mr. Dylan, Mr. Dillon, Mr. Ballard, Mr. Ballard, Mr. Ballard, Mr. Maridi, Mr. Moridi, Mr. Coteau, Mr. Coteau Ms. Hunter, Mr. Leal, Mr. Flynn, Mr. Thiebaud, Madame Lalonde, Mr. Coddry, Mr. Dixon, Mr. Crack, Ms. Dommerlin, Mrs. McGarry, Ms. Jassy, Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Mr. Ms. Albanese, Ms. Albanese, Ms. McMahon, Ms. Nadu Harris. Harris, Mr. Milch, Mr. Milch, Ms. Wong, Ms. Wong, Mr. Fraser, Mr. Fraser, Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Baker, Mr. Dong, Mr. Dong, Miss Hogarth. Hogarth, Ms. Koala, Ms. Koala, Ms. Molly, Miss Molly, Mrs. Martin, Mrs. Martin, Mr. Potts, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Mr. Rinaldi, Miss Verniel Madame de Rosie, Madame de Rosie. All those opposed, please rise. Very evenly Mr. Mr. Arnold Mr. Stern Mr. Harding Mr. Mr. Ms. Jones Ms. Jones, Jones Mr. Clark Mr. Clark Mr. Fidelis Mr. Hilliard, Mr. Yacobuska Mr. Yacobusky Mr. Hillier Mr. Hillier Mr. Miller Perry san Mr. Miller Perry Mr. McNaught. Mr. McDonald Ms. Thompson Mr. Thompson, Ms. Thompson, Mr. Thompson Mr. Barrett, Mr. Barris Mr. Uric Mr. Uric Mr. Smith Mr. Smith Mr. Bailey Mr. Bailey Mr. Romano Mr. Romano Mr. Romano Mr. Mr. Mr. Mr. Nichols Mr. Nichols Nicholas Mrs. Marteau, Mrs. Marteau, Mr. Marteau, Mr. McDonnell Mr. McDenaugh Mr. Petepie Mr. Petepie Mr. Mr. Mr. Cho Mr. Cho Ms. Horvath Mr. Madame Gellin Mr. Mr. Tabins, Mr. Mr. Miller-Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller-Hamilton East Stoney Creek. Ms. Sattler. Ms. Sattler. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Mr. Natasha. Mr. Natasha. Ms. Armstrong. Mr. Armstrong. Ms. Fife. Ms. Fife. Ms. Forster. Ms. Ms. Forrester. Mr. Monta. Mr. Monta. Mr. Mr. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mrs. Gretzky. Mrs. Gretzky. Mr. Mr. Gates. Mr. Gates. Ms. French. Ms. French. Pour 48, les contre 41, les oui étant euh, 48 et les non étant 41, la motion est adoptée. Il n'y a pas d'autres vote différé. Nous allons prendre une pause jusqu'à 15h cet après-midi.